Euh, merci d'être là, euh, merci d'avoir résisté à l'appel de Haute avec AWS. On en a encore d'autres qui arrivent aussi. Non, c'est bon. Euh, avant de commencer, je vais prendre un petit peu la température. Je vais vous demander si on a parmi vous qui ont déjà entendu parler du pattern design port and adapters. Ok, un 20%. Ok, ok. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà eu Clean Code Ok, un bon 50%. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de MVC Ok, on a tout le monde. Et ben moi, en sortant d'école, ben c'est à peu près tout ce que je connaissais. Je connaissais un petit peu de MVC, un petit peu de Java, un petit peu d'architecture 3 tiers. Et je me dis que c'est à peu près ce à quoi on doit s'attendre en sortant d'école, Garde y a une et malgré ce super bagage technique, ça ne m'a pas empêché de décrocher mon premier job. Et ce premier job, c'était dans une super startup. Cette startup, c'était The Unicorn Company. The Unicorn Company, c'est la startup qui va révolutionner la vente de licorne en ligne. Je vous enlève les paillettes. En vrai, on était juste trois devs au fond d'un garage. Ceci dit, on a eu une première user story. Et euh, l'une d'entre elles, la toute première, bah, c'était de faire la page principale du site internet. Qui devait ressembler à ça. Grosso modo, on avait une liste d'articles affichés avec leurs images, le vendeur associé et quel est son prix. Et moi, dans tout ça, j'étais responsable de faire l'API qui permettait de récupérer tout ça. Donc je permettais la récupération des articles, avoir le prix, le vendeur associé et aussi ben, savoir quel a été le produit vendu. Bon bah, Du coup, j'ai commencé à faire ce que je sais de mieux normalement, je me suis mis à modéliser. Je vous l'ai fait assez rapidement, le modèle n'est pas très compliqué. On va avoir une classe d'articles qui va avoir un ID pour être unique et elle va avoir des relations. Elle va notamment avoir un prix. Ce prix il est euh, composé d'une monnaie d'échange et de son montant. Il va être composé d'un vendeur qui lui aussi va être unique autant que possible et qui va être composé aussi d'une adresse avec quelques adresses, enfin des informations classiques vis-à-vis d'une adresse. Et enfin, cet article va avoir un produit associé avec son ID qui lui va servir au référencement. Et maintenant que j'ai mon domaine, moi j'aimerais bien euh, bah, sauvegarder ma donnée quelque part. Donc je vais m'intéresser à de la persistance. Et euh, je vous rappelle que je sors un peu d'école, et tout ce que j'ai vu à peu près en école à ce moment-là, eh ben euh, c'est Hibernate. Et Hibernate, dans ma tête à ce moment-là, bah, c'est quand même l'outil vachement magique où euh, je rajoute deux trois annotations à droite à gauche, du at-entity, du at id ça me génère mes tables en base de données, et euh, bah, tout marche direct. Alors euh, bah, franchement, pourquoi je m'embêterais Donc j'ai pris ça. Donc on met ça en place, on remplace sur nos classe. on vient rajouter du Atentity pour dire que c'est une entité euh, euh, prise par Hibernate. Euh, je vais lui rajouter un, un ID qui va être généré avec une séquence. Et je vais lui définir ses colonnes avec un prix qui va être directement embarqué dans ma table en base de données et des relations vis-à-vis d'un seller et d'un produit. Mon prix qui du coup doit être embarqué dans la table, lui, doit être un unbedable. Mon seller lui aussi va être unique et donc du coup il aura également un ID généré. Et euh, bah pareil, j'aimerais pas trop que son adresse euh, ce soit unique, je pas trop envie de m'embêter avec ça. Je la file directement dans, ce, dans sa table avec un embedded aussi. L'adresse devient embeddable. Et dernier élément, la classe de produit qui devient elle aussi une entité et qui elle aussi aura un ID généré. Et de là, tout à fait classique. Et encore une fois, je vous ai dit que je sortais tout juste d'école. Et euh, tout ce que j'avais vu à peu près en sortant d'école... Ben, c'était l'architecture euh, 3 tiers. Et l'architecture 3 tiers, si je rouvre euh, mes livres d'école, euh, je vois que ça ressemble à peu près à ça. Trois couches. Une couche de présentation, qui elle, va servir à servir les données à mon utilisateur, qui va avoir une dépendance vers une couche de service, qui elle, va contenir toute ma logique business, ma logique métier, qui va avoir une dépendance vers une couche de persistance qui elle, est responsable d'aller sauvegarder mes données en base de données. Donc je mets en place, je vais avoir un article contrôleur, qui, elle, va contenir juste un endpoint euh, sur un verbe HTTP GET, qui va servir ma liste d'articles, et qui va avoir une dépendance vers mon article service, et qui va faire un final dessus. Mon article service contient ma logique business, très simple jusque là, vous en conviendrez, et qui va avoir une dépendance vers un article repository, qui lui me sert simplement à accéder à mes objets en base, via un data access object. On lance tout ça, et ça marche. J'ai ma liste d'articles, et toutes les informations dont j'avais besoin. Bref, la vie à The Silicon Company, bah franchement, c'était le rêve. Pour commencer, un premier job, c'était génial. On avait les canapes, on avait la Switch, on fichait pas grand-chose. Que voulez-vous de plus, quoi Mais tout a changé, le jour de l'arrivée d'Harold. Harold, Harold c'est le nouveau PO. Et depuis qu'il est là, ma vie est un enfer. Je m'appelle Benjamin Legros et je suis SRE chez Taxima et pour le bien de cette présentation on va dire que je suis Lead Dev sinon vous allez vous demander ce qu'est un SRE va vous apprendre sur l'architecture hexagonale et euh, aujourd'hui je voulais vous parler de toutes ces petites choses que j'aurais aimé qu'on m'apprenne quand j'ai dé débuté le développement euh, sur l'architecture et tous les design patterns. C'est une euh, présentation qui va s'orienter avant tout pour les jeunes développeurs et développeuses qui cherchent à en savoir un petit peu plus sur, euh, bah sur Harold justement. Parce qu'Arold il a plein d'idées. Et sa prochaine idée, c'est de faire une nouvelle interface. Et cette interface, elle est centrée sur, sur le vendeur, pardon, cette fois-ci. Donc cette fois-ci, j'ai une vue classique avec mon vendeur, son adresse, qui il est, et aussi bah, quels articles il propose. Donc je reprends un peu mon modèle que j'avais pris tout à l'heure. Euh, on voyait que j'avais un seller, euh, c'est une, une, ent une entité qui est prise par Hibernate. Et euh, bah, si je me souviens bien, Hibernate, c'est un peu magique. Et euh, bah, je me dis, c'est bien, j'ai fait une relation que dans un sens, pourquoi je ne ferais pas une relation bidirectionnelle Je rajoute un one-to-many et je map sur mon seller. Normalement, maintenant, quand je récupère un seller, je suis capable de récupérer sa liste d'articles directement. Trop bien. Je continue, je crée mon seller controller, parce que je crée un nouvel endpoint qui me permet de récupérer les informations de mon vendeur et ses articles. Pareil, je vais lui exposer un verbe HTTP GET qui lui va me faire un find by ID via un service toujours aussi simple, qui lui a de nouveau une relation vers, vers un repository qui lui va faire sa sélection en base de données. On lance tout ça et normalement, ça marche. Ah non, pardon, ça marche pas. Merde, en fait, euh, j'ai un petit problème. Une stack overflow. Bref, euh, je réfléchis un peu, euh, je me renseigne, je cherche un peu, je fouille sur Internet, et il euh, bah, y a un mec sur Internet qui me répond euh, « bah En fait, euh, ouais c'est évident ce que tu fais. En fait, tu as un vendeur qui lui a une relation, enfin du moins une méthode getArticles qui va récupérer des articles. Cet article, il va avoir une méthode getSeller qui va récupérer un seller, qui lui-même va récupérer des articles, qui lui-même va récupérer un seller. Et ainsi de suite. Bref, on s'en compte que j'ai une récursion infinie. Et c'est d'ailleurs ce qui m'affichait. Donc euh, bah, je fouille un petit peu, et lui, du coup, sa solution, c'est de dire, mais t'es trop bête, euh, franchement, il y a un truc tout con que tu pourrais faire directement et qui est super simple à mettre en place. Tu reprends ta classe de tout à l'heure et euh, bah, un truc très simple pour pas que ton champ euh, ressorte au moment euh, de la serialisation avec Jackson, c'est de lui rajouter un JSON Ignore. Donc euh, bah, je teste, je relance et là ça marche. Et je me dis putain, mais trop bien! Merci. Merci. <rire> et du coup, euh, bon bah maintenant j'ai bien mon vendeur et ma liste d'articles. Donc je me dis que euh, le boulot est fait. Sauf que sauf Carole il revient un peu vers moi et il me dit euh, « écoute Ben je comprends pas trop, euh, maintenant quand je me balade sur ma page d'article principale, euh, bah j'ai toujours mes articles mais euh, bah mes vendeurs ils sont euh, undefined ». Merde, on a fait une connerie. Du coup euh, je réfléchis encore, euh, je me mets à, à regarder un peu tout ça, et en fait bah oui euh, c'est bête, j'ai rajouté un designer sur mon champ, donc maintenant chaque fois que je récupère une liste d'articles et ben j'ai plus mon vendeur et j'ai perdu toutes les informations qui étaient avec. Donc euh, bah, je me dis, euh, moi j'aimerais bien un truc un peu, plus, un peu plus puissant que ça, qui me permette de faire un peu plus de choses. J'aimerais que, bah, dans certains cas, je puisse récupérer euh, bah, mes articles avec toutes les informations de mes articles et une partie des informations de mon vendeur, sans re -re récupérer les articles. Sans, oui, c'est ça, sans récupérer les articles. Et dans l'autre cas, j'aimerais pouvoir récupérer des vendeurs avec toutes leurs informations et une seule partie de l'information de l'article. Eh bien c'est super, il y a encore un mec sur Stack Overflow qui me dit mais en fait ça existe, ça s'appelle les JSON Views. En t... Enfin on va y aller assez vite sur les JSON Views, grosso modo vous créez des interfaces que vous pouvez étendre les unes aux autres et ces interfaces vont permettre de sélectionner les champs que vous souhaitez afficher selon vos cas d'usage sur vos endpoints. Donc on met ça en place directement, ma classe article si je lui applique directement, je vais avoir euh, des JSON view euh, de type simple pour euh, si jamais je veux récupérer des, des listes d'articles mais de manière euh, très simple, par exemple juste une liste d'articles pour des informations de type nom et, euh, et prix par exemple. Et euh, je vais avoir des vues un peu plus complexes directement où je veux tout récupérer de mon, de mon article. Et puis bah, je peux lui rajouter aussi euh, du, de la vue seller qui va me servir à récupérer une partie de mon article quand je vais récupérer des sellers. Je fais pareil du côté de mon seller. Je rajoute des champs pour récupérer une partie des articles quand je récupère mon seller et aussi bah, toutes les informations de mon seller. Tout ça, ça se traduit au niveau du contrôleur. Je dis que quand je veux récupérer via mon endpoint de get seller juste ma vue des sellers, donc du coup je récupère tout mon seller et ses articles mais sans la redirection vers les sellers. Même chose côté article, je peux récupérer tous mes articles sans la redirection vers mes sellers. On lance tout ça. Je peux récupérer mes articles d'un côté, donc ça, la page principale, elle marche toujours, et de l'autre côté, je peux récupérer ma liste de vendeurs et leurs articles. Tout marche. Et Harold, il est content. Mais ici, on allait un petit peu plus loin, ici, on est resté vachement sur des choses qui étaient très plates. On n'est quand même pas allé en profondeur dans les objets, et parfois, on va avoir des cas qui sont un petit peu plus pointus. Prenons l'exemple d'un utilisateur qui va avoir une relation vers un phone, et sauf que dans le monde, disons, dans euh, ma représentation JSON que j'aimerais de ce, cet utilisateur, bah, je veux pas un objet euh, phone, je veux un phone number directement. Et donc bah, là, va bien falloir ré réfléchir à des solutions pour faire ressortir mon phone number sans récupérer mon phone. Donc je pourrais imaginer, euh, je sais pas, moi, rajouter un champ transient euh, phone number que je pourrais citer euh, dans le constructeur en récupérant un, un get phone number au moment où je récupère mon objet. Bon, c'est pas terrible. Autre possibilité, euh... bah, pourquoi m'embêter? Je fous tout euh, dans une même table. Mon utilisateur, il a directement un phone number, un phone brand et un phone model, Et comme ça, je peux récupérer directement tout à la surface. J'aime pas trop quand même non plus. Encore une autre option, euh, ben, je pourrais directement ajouter une JSON property, je me balade un peu avec du jackson, et rajouter une méthode get phone number mappée sur une JSON propertyFundNumber, qui me récupère directement le phone number au moment euh, de la méthode get. A la rigueur, ça pourrait marcher. Mais je ne suis quand même pas convaincu, toutes ces solutions, elles m'obligent à rajouter des méthodes quelque part, à faire des, euh, des, des changements au niveau de mon modèle, et moi je suis quand même pas très content avec tout ça. Je regarde aussi mes imports, je vois que ben, mon métier, c'est de travailler sur des utilisateurs, et que j'ai des imports qui sont vers du json donc du Jackson, qui n'a rien à voir avec mon métier en fait, et des imports vers de la persistance qui n'a rien à voir non plus avec mon métier. Tout ça me plaît pas trop. Et enfin, je me rends compte que ben, j'ai des contraintes dans ma couche de présentation qui vont induire que j'ai des contraintes dans ma couche de service, qui vont elles-mêmes induire que je vais rajouter des contraintes au niveau de ma couche de persistance. Et là, je me dis qu'il y a quand même un truc qui ne va pas. J'arrive pas trop à me décider, euh, que choisir, j'avais mes solutions, mais elles ne sont pas géniales. Mais heureusement, j'ai une super équipe de lead développeurs qui, eux, à l'époque, savaient m'aiguiller et m'ont dit « Mais Ben, tu es trop bête, il euh, y a un truc tout simple, il y a une règle d'or en développement, et tu dois la savoir, c'est que je ne dois pas contraindre mon domaine avec des contraintes de couche. Donc si je reprends mon utilisateur, enfin mon user, moi ce que j'aimerais, c'est avoir d'un côté ma classe de user, et de l'autre côté, un sous-ensemble de dénotation de mon utilisateur, des vues plus simples, une simple vue avec un ID et un nom, une vue un peu plus euh, étoffée où je rajoute son euh, nom de famille, une vue encore un peu plus euh, étoffée où je peux rajouter directement son phone number, ou une vue où je peux récupérer son phone number et son adresse. Est-ce que vous ne voyez pas un pattern ici Si, vous l'avez vu. En fait, vous voulez faire des DTO. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de passer de mes utilisateurs à mes vues, à mes DTO. Et rien de plus simple que de faire un mapper. Donc, dans mon mapper, je vais venir rajouter une méthode qui va venir mapper mon objet User vers des objets DTO. Ce qu'on vient de voir, c'est ce que les gens apprennent à faire un peu de manière assez empirique. Et en fait, tout ce que je viens de vous présenter, c'est un peu si on doit exagérer, de manière assez simple, c'est ça l'architecture hexagonale, c'est faire des mappeurs vers des objets d'étéo. Ce, cette personne ne vous dit certainement pas grand chose, au-delà du fait qu'elle ait un, un nom assez, euh, assez original. Euh, ce qu'il faut savoir, euh, c'est Alister Cockburn, surtout, il maintient un blog, et euh, sur ce blog, en 2005, il nous sort un article un article très intéressant qui s'appelle Port and Adapters. Et en fait, Port and Adapters, c'est le nom original de l'architecture hexagonale, ou disons plutôt que c'est le nom anglais, c'est le vrai nom. Et euh, Alistair Cockburn, dans tout ça, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que l'architecture hexagonale, ça permet de faire ça. Et je vous laisse le lire. Pour étayer ses propos, Alistair, il repart de la théorie et il aime bien prendre comme exemple l'architecture trois tiers. L'architecture trois tiers, reprenons notre petit exemple tout à l'heure, j'ai ma couche de présentation, ma couche de service, ma couche de persistance, et il nous explique qu'en 2005, à ce moment-là, la plupart des applications, elles n'ont pas 500 ports, ce qu'il va appeler des ports, c'est-à-dire des communications externes, donc il va juste avoir besoin d'une couche de service, une couche de présentation, une couche de persistance. Sauf qu'au fur et à mesure des années, on se rend compte qu'on a des besoins qui évoluent. On va avoir peut-être besoin de rajouter un broker, besoin de faire des appels HTTP vers d'autres services, ce genre de choses. Et euh, qu'on arrive à faire entrer ça euh, dans euh, une vision très euh, empilée euh, de couches. Et en même temps, euh, bah, on se rend compte que cette vision assez unidirectionnelle, assez euh, verticale les choses, elle nous tend à penser que bah, pourquoi on s'embêterait à faire des entités... Différentes quand ben en fait, on traverse toutes les couches à chaque fois. On a envie d'avoir des objets qui répondent à toutes mes couches tant qu'à faire plutôt que de passer par 500 objets différents. Et le problème, ce dont on se rend pas compte, c'est autant on est capable de séparer nos couches de service de notre couche de persistance en termes de code au niveau fonctionnel, mais en termes d'entité, on a tendance à faire ce raccourci et c'est à partir de là que Alistair Cockburn parle de ce qu'il appelle de fuite de la logique métier vers les logiques vers des contraintes techniques. Pour reprendre son propos et pour apprendre un peu ce qu'est l'architecture hexagonale, il aime bien partir de ce qu'il appelle le domaine. Le domaine, c'est l'ensemble de vos classes métiers qui vont répondre réellement à votre besoin métier. Des bons gros pojos. On ne parle pas de Hibernate, on ne parle pas de Jackson, que du pojo. Ce domaine, il va avoir des besoins qui vont être techniques. Et ça, on n'y peut rien, ça va être forcément obligatoire. Il peut avoir besoin de sauvegarder des données, faire de la persistance. Peu importe le type de persistance qu'on souhaite faire, il peut avoir des besoins de type de présentation, type je voudrais présenter ma donnée à l'utilisateur. Il pourrait avoir besoin d'appeler des services externes, faire des calls gRPC, de l'HTTP, très classique. Et en fait, il pourrait faire aussi de l'event driven il pourrait avoir besoin d'un broker de messages pour faire traverser leur l'information vers d'autres services. Et nous, ce qu'on veut, ben, c'est arriver à faire rentrer mon domaine dans ces choses-là, mais sauf qu'on ne veut pas justement faire fuiter notre domaine dans ces couches. Et pour ça, Alistair elle nous dit, plutôt que de faire fuiter et de sortir, utiliser les annotations qu'on nous rajoute de partout, on va faire ce qu'on appelle des ports. Les ports, ça va être ce qu'on va appeler, au sens très générique du terme, des API. C'est montrer des interfaces pour dire, ben, moi je m'attends à ce que quand je veux persister, ça doit ressembler à ça. Donc Les ports, ce sont vos interfaces que vous faites normalement de manière assez classique, mais c'est également ben, tous les objets que vous allez créer autour et qui vont vous servir de DTO et qui vont être vos, euh, euh, pardon, vos, euh, vos schémas euh, de euh, d'interface. Une fois qu'on a nos ports qui sont définis côté domaine, on va venir ajouter ce que Alistair appelle des adapteurs. C'est quelque chose qui va venir adapter ce qui est présenté par le domaine vers nos couches techniques, de telle sorte à ce qu'on fasse pas fuiter notre domaine. Ces adapteurs, ce sont bah, les implémentations de vos interfaces, si on parlait au sens Java, et ce sont bah, les mappeurs qui vous permettent de mapper vos objets qui sont dans votre domaine métier vers des objets qui sont techniques. Donc, Si je dois récapituler un peu tout ce que je vais expliquer, L'architecture hexagonale, on a d'un côté des ports qui vont être les interfaces, parlons en sens Java, les interfaces et les objets du domaine, et de l'autre côté, on a des adapteurs, qui vont être les implémentations de vos interfaces et les mapeurs. Bien, mais là, du coup, euh, si on reprend un peu notre exemple de tout à l'heure, je me suis un peu occupé de découper mes DTO vers du JSON, mais euh, je ne me suis pas trop occupé de l'autre sens euh, de mon import de persistance. Comment je me débarrasse de celui-là Eh bien, appliquons. Si je reprends ma classe article de tout à l'heure, on voit que, euh, pardon, on voit rien du tout, on va juste l'adapter à notre nouveau cas d'usage. Donc je vais, créer, je vais garder ma classe article, et là je vais créer une nouvelle classe qui va être un article entity, qui lui va servir exclusivement à ma sauvegarde d'objets. Mon article entity va avoir des liens et des relations seulement vers des objets qui sont de ma couche technique. Et donc il aura également des liens vers un price entity, qui lui aussi est un mapping de mon objet price, un seller entity et un product entity. Et là, on se rend compte que, d'un côté, mon article n'a plus que des imports vers des objets de ma couche de, de, mon, de mon hexagone de domaine, on va ça on va comme ça, et de l'autre côté, j'ai seulement des imports de ma persistance et euh, bah, du coup les dépendances de ma persistance. Et là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de tirer un trait très clair entre ma couche de service et ma couche de persistance. Et vers quoi ça m'amène Ça m'amène à dire qu'en fait, ma persistance, je viens de me découpler de l'implémentation que j'allais faire derrière. Aujourd'hui, du coup, je présente une API, mais aujourd'hui, très souvent, la plupart du temps, il y a beaucoup de SQL qui est fait. Donc, du coup, dans la tête des gens, dans l'esprit des gens, on imagine que la persistante doit être du SQL. Mais en fait, je peux avoir tout plein d'implémentations différentes de mon SQL, de, pardon, de mon SQL, de mon API de persistance. Et donc, cette API, elle me permet, en fait, de designer qu'est-ce que j'attends, moi, en tant qu'objet domaine, pour pouvoir persister. Et après, votre implémentation, c'est à vous de la finir, de venir la faire s'adapter à votre API. Ce qui fait que vous pouvez faire ça de manière très différente, via du SQL, via du NoSQL, via du file system ou du cache. Parlons un peu de tests. Qu'est-ce que ça va vous apporter l'architecture hexagonale au niveau des tests Ce qui se passe, c'est que là maintenant, on n'a plus accès qu'à des objets du domaine. Quand on vient tester, on a un domaine qui est vraiment en isolation de ses couches externes, et au moins on n'a plus besoin de s'embêter à avoir des couches techniques au moment de nos tests. Donc vous allez avoir des tests de domaine en, iso en isolation de vos couches techniques, vous allez avoir seulement des classes métiers et surtout vous allez avoir des tests qui vont être beaucoup plus proches de votre fonctionnement, de, de votre approche fonctionnelle. Pardon. Par exemple, quand vous avez un ticket de votre PO, généralement il vous demande une fonctionnalité, cette fonctionnalité elle doit, elle doit répondre à un certain cas d'usage. Et bien ces cas d'usage vont devenir exactement vos cas fonctionnels à tester dans vos tests fonctionnels. Donc, si je récapitule un peu euh, ce qu'on a vu juste avant, on a une meilleure responsabilité euh, de chacun, euh, de chacune de nos couches. On a un meilleur retrait des dépendances. J'ai plus d'import vers ma persistance ou euh, mon Jackson à l'intérieur de mes classes domaines, et j'ai des objets domaines qui sont bien séparés de mes objets techniques. Et de l'autre côté, mon testing devient beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus euh, cohérent avec ce qui est demandé côté métier, et il est applicable en isolation de ces couches techniques. Bon. J'aurais pu m'arrêter là euh, si j'avais fait un quickie, mais on va quand même s'intéresser à voir un petit peu plus loin euh, qu'est-ce qui se passe. Généralement, quand on va parler d'architecture hexagonale, ce qui va très vite revenir, c'est le Domain Driven Design. On va s'intéresser un peu des DD. Et quand on parle de Domain Driven Design, souvent, ce qui arrive derrière, c'est l'Ubiquitous Language. Ubiquitous Language, ça vient du latin UBI, qui veut dire partout, et Language, je ne vais pas vous le faire. Donc, Le but, c'est d'avoir un langage qui est parlé par tous, que ce soit le métier et le technique. Et ce qui va s'orienter autour de l'ubicution language, ça va être le domaine métier, le langage autour du domaine métier. Si je m'amuse à appliquer ça un peu à, à l'objet article que j'avais tout à l'heure, mon objet article jusqu'ici, il a un ID euh, de type long. Mais sauf qu'aujourd'hui, j'ai aucun moyen de différencier un, RD, un ID d'article d'un ID de vendeur, par exemple. Et moi, euh, ça me gêne. J'aimerais bien que mon article, je, je sois sûr qu'il a un, un ID d'article. Donc, je vais créer un wrapper. Je vais créer un article ID qui, lui, va contenir mon information d'ID, et qui va venir typer fortement quel est mon ID. Et puis, euh, bah, moi en base, j'aime pas, euh, pas trop aller mettre des longs parce que le jour où je veux euh, croiser deux tables de base de données, j'ai pas envie d'avoir des ID qui se recoupent, donc je vais passer plutôt par des UID. Et puis en fait, euh, bah, vu que je suis dans mon domaine métier, cette fois-ci, j'ai plus de dépendance à Hibernate, donc j'ai plus des classes qui sont muables. Donc je vais passer par des classes qui vont être immuables, et qui sont plus simples à tester, au niveau fonctionnel. Et en fait je ne vous ai pas dit mais aussi on est en Java 17, donc du coup on peut passer par directement des records et on a tout un tas de boilerplate qui dégage. Et enfin bah, maintenant mon article il devient beaucoup plus propice à avoir des méthodes qui sont propres à son domaine métier. Bien, on a pas mal parlé de Domain Driven Design et euh, qu'est-ce qui vient ensuite après Domain Driven Design souvent On va arriver à CQRS, CQRS pour Common Query Responsibility Segregation. Si je devais vous expliquer QRS très rapidement, on se rend compte que dans nos applications, on a deux cas d'usage très différents. On va avoir d'un côté des flux sortants, qui vont être des lectures principalement, et où on va avoir des vrais besoins de performance, d'aller le plus vite possible. Et de l'autre côté, on va avoir des besoins entrants, des flux entrants, des besoins le, de, de, pardon, de contrôle d'accès, et où on va vouloir euh, ben, s'assurer qu'on euh, a une intégrité de notre information quand elle est écrite. C'est ça le principe de CQRS, et le but c'est de venir séparer ces deux manières de fonctionner. D'un côté je vais vouloir de la performance pour mes lectures, de l'autre côté je vais vouloir euh, du contrôle d'accès pour mes lectures. Et côté code, par quoi ça, euh, ça se concrétise Ça se concrétise par le fait que, bah, imaginons un cas, de, un, un cas très simple, si je veux créer un objet article, je suis un vendeur, je me connecte sur le site et je veux créer un article, et eh ben l'article ID, je n'ai pas besoin de le connaître, parce que je veux juste créer un article, donc pour l'instant je ne le connais pas, et le vendeur, on le connaît déjà, il, il fait déjà partie de la requête en 30, vu qu'il est déjà connecté. Donc du coup, pourquoi je ne créerais pas un nouvel objet, un objet de type article creation request, qui lui, va juste contenir ma quantité disponible, mon prix et mon montant. Et mon produit, pardon. Et puis, bah, tant qu'à faire, peut-être que je suis dans un euh, dans de l'event-driven design, et euh, j'ai envie de notifier mes autres services que mon article a été créé. Donc je peux créer un nouvel objet, de type article-created-event, qui lui va contenir mon article qui vient d'être créé, et à quel instant il a été créé. Et enfin, je pourrais même m'intéresser à de l'event-sourcing et euh, à des mutations unitaires, en allant encore plus loin, en euh, venant euh, rajouter un article modifi price modified event si je devais expliquer très rapidement aussi ce que c'est que l'event sourcing, imaginez euh, votre compte en banque. Votre compte en banque, généralement, vous allez avoir un montant initial, une liste de transactions qui vont s'enchaîner, et un montant final. Ben, l'event sourcing, c'est la même chose, mais adapté à des objets métiers, à une, à une durée de vie d'une base. Et ce que ça vous permet, c'est que ça vous permet de rejouer vos, euh, vos événements dans le temps, pour partir d'un état initial et revenir à une date donnée si jamais vous, a, si jamais vous avez un problème. Bien, si je devais récapituler... D'un côté, on a du DDD, qui est une méthodologie qui s'appuie sur du bounded context contexte et l'ubiquitous language, et qui demande avant tout d'avoir des éléments qui sont proches du métier. De l'autre côté, on peut s'appuyer sur d'autres patterns, du CQRS, avec une séparation des usages en termes de lecture ou d'écriture, et on peut se tourner vers de l'event sourcing. Bien, du coup, on va essayer de résumer tout ça en code. Si je reprends, on va faire étape 1, on va s'intéresser à tout ce qui est modularisation. Donc, moi, j'ai un peu plusieurs écoles. J'en ai vu plusieurs euh, de types différents d'architecture hexagonale mise en place. D'un côté, on peut faire soit ce que je vais appeler de la ré réutilisation de modules, soit de la euh, ségrégation ou séparation de dépendance. Dans le cadre de la réutilisation de modules, donc j'ai une appli modularisée euh, en termes Maven, euh, je vais avoir d'un côté un domaine qui lui va contenir exclusivement mes objets domaines. Attendez, je sais plus. Oui, c'est ça. Qui va contenir exclusivement mes objets domaines et euh, c'est tout. Mes services et on s'arrête là, mes interfaces. De l'autre côté, on va avoir un client, qui lui va servir à toutes les librairies clients qui vont venir servir à appeler mes services. Et enfin, on va avoir le module d'application, qui lui va venir frapper tout ça en une application et lancer bah, mon service. De l'autre côté, on peut faire de la séparation de dépendance, où on va retrouver à nouveau notre domaine, qui lui contient exclusivement mes objets du domaine, les services et les interfaces. On va retrouver une couche de DTO, qui elle va venir définir, tous, euh, tous mes mappings entre mes objets domaines et euh, mes couches extérieures. Et ensuite, on va venir faire des séparations par implémentation. Je vais avoir un module de messaging Rabbit, si jamais je fais du Rabbit MQ en messaging. Je vais avoir de la persistance avec Cassandra, donc une implémentation, ou euh, de la persistance avec Spring Data JPA, donc encore une autre, une autre implémentation. Et enfin, mon application qui permet de wrapper tout ça en une seule, euh, un seul endroit et qui permet de lancer le runner. Étape 2, on va s'intéresser un peu au domaine. Donc ce que je dois retrouver dans mon domaine, avant tout, comme je vous l'ai dit, des classes métiers, les services qui sont euh, mon, ma business logic, et enfin les interfaces. Qu'est-ce que je dois retrouver dans le pomme de mon domaine métier On va retrouver avant tout des librairies fonctionnelles, et euh, surtout même des librairies fonctionnelles, je ne veux pas avoir de Jackson ou euh, de Spring Data JPA. On va retrouver les librairies de tests, parce qu'on aura quand même besoin un besoin de tests, et si on peut simplifier un peu la tâche quand on fait des tests, c'est quand même sympa. Et là, on va arriver au moment où il y a le petit quoi que ça fait grincer de trois dents. Euh, là où je l'ai appliqué euh, pas mal, mon euh, l'architecture hexagonale, pardon, on a fait l'assertion la, assez forte de dire qu'on allait exclusivement servir de Spring dans nos services. Et donc on, on s'est laissé la liberté de rajouter du Spring Context et euh, du Spring Transaction dans les dépendances de notre pomme parce qu'on savait qu'on n'allait jamais avoir autre chose que ça. Mais sachez que normalement, dans la vraie approche hexagonale, Spring Context et Spring Transaction, ça dégage, parce que là, on est sur des couches qui sont déjà beaucoup plus techniques. Et enfin, on peut rajouter du long bug, parce que là, c'est des annotations qui sont euh, processées au moment du compile time, et donc elles disparaissent dans vos points classes qui sont générés à la fin. Et évidemment, euh, on n'a pas de Hibernate et on n'a pas de Jackson. Donc, Je vais prendre un exemple avec euh, une modification d'article. Donc d'un côté je vais récupérer l'article, je vais venir persister l'article modifié et je vais venir notifier de la modification de mon article. Donc je reprends mes classes de tout à l'heure, je vais avoir un record article qui lui euh, va retenir euh, tous les champs que j'avais de base. Je vais avoir un article price modification request qui va être ma requête entrante de modification de mon prix d'article. Et je vais avoir un objet de type euh, article price modified event qui lui va venir servir à notifier de euh, la modification de mon prix. Je vais définir mes interfaces, toujours dans mon domaine comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc Cette fois-ci j'ai toujours besoin d'un article repository qui lui va avoir besoin d'une méthode de find parce que j'ai besoin de récupérer un article et donc là je récupère bien un article, hein, un objet domaine métier. Et je vais avoir une méthode de save qui elle va me sauver un objet de type article, toujours un article de euh, objet métier dans mon domaine. Je vais aussi avoir un article de article event producer, j'ai besoin de produire des événements et les envoyer vers l'extérieur, autre besoin technique. J'ai une méthode de publish pour mon article pressing modified event et je vous ai remis un petit exemple de tout à l'heure avec un publish pour un article created event. Et enfin, je vais avoir mon service, ma business logique. Donc là, je vais rajouter le add transactional parce que je suis resté sur euh, euh, ma petite explication de tout à l'heure sur le fait qu'on était resté sur une implémentation Spring sur tous nos services et on a gardé ça. Mais normalement, le add transactional n'apparaît pas si vous suivez l'architecture hexagonale jusqu'au bout. On va avoir du coup une méthode update qui va juste récupérer mon objet par ID il va venir le MyPay avec un article with price, on a un nouvel objet qui est créé. et s'il est présent, je viens le persister en base, s'il n'est pas présent, je viens euh, lever une exception. Et donc quand je viens de persister, tant qu'à faire, je viens notifier en même temps via mon produceur et je viens publier l'événement euh, que le prix a été modifié. Donc si je récapitule cette partie euh, domaine, j'ai deux approches en modularisation soit de la réutilisation euh, de dépendance qui va être un peu plus euh, pratique, un peu plus flexible notamment un hein, des gros problèmes de euh, la séparation de dépendance dans le deuxième cas c'est que si vous utilisez par exemple Jacoco pour votre code coverage euh, le code coverage il faut que vous le remplissiez sur tous les modules de tout vos package maven et du coup c'est très chiant par exemple quand vous avez un module entier de DTO où il n'y a que des objets DTO et des mappers de faire un 100% de coverage sur euh, des mappers sachant qu'ils sont déjà testés euh, sur des tests avec de l'injection de dépendance c'est un peu chiant des fois et de l'autre côté, on a vu euh, du coup du domaine avec de la logique métier uniquement, et j'insiste, euh, si possible au maximum ag agnostique des technologies, et surtout euh, des interfaces uniques. Étape 3, on va s'intéresser maintenant aux adapteurs, on va sortir de notre domaine. Les adapteurs, on va s'intéresser aux classes Hibernate, on va reprendre les exemples de tout à l'heure, toujours très simple, toujours mon euh, article, euh, article entity, associé à un price entity, euh, et euh, mon article entity mapper qui lui va venir servir à mapper mon article vers un, un article entity. Et donc du coup je vais avoir la même chose pour un price entity mapper, un seller entity mapper et un product entity mapper. Là il y a un petit abus de langage sur les noms, euh, je suis désolé mais on appelle ça des entities euh, là où je travaillais. Euh, normalement ce sont euh, des, aussi des DTO mais au sens euh, hibernate. Enfin je vais m'intéresser à l'implémentation de mon répertoire, de mon repository. Donc j'ai un JPA article repository qui vient implémenter mon article repository et lui de manière assez simple il va faire mon find by id et il va mapper mon objet technique vers mon objet métier. Et dans le cadre d'un save il va venir mapper mon objet métier vers un objet technique entité qui va venir être sauvé derrière par son DAO. Et évidemment le DAO est une extension du JPA repository. Dernier élément, dernière implémentation, je vais aussi implémenter mon produceur d'événements. Ici, ma, mon implémentation, c'est une implémentation RabbitMQ. Donc j'ai un Rabbit Event Producer dans lequel je vais lui mettre une dépendance vers le RabbitTemplate qui va me servir à envoyer des événements. Et on reprend exactement la même chose. Je viens mapper mon objet vers un objet DTO extérieur, qui va être ici euh, du HTTP euh, JSON classique, et euh, bah, mon template qui va venir renvoyer mon événement euh, via des exchanges et des routes. Dernière étape, on va venir wrapper euh, tout ça et lancer euh, tout ça dans une, dans une application. Donc, euh, bah Maintenant il ne manque euh, plus que les configurations. Pour chaque couche, j'aime bien faire une petite configuration. Dans, dans le cas de la persistance, je vais faire une configuration qui va servir à venir faire le entity scan pour euh, scanner toutes mes entités euh, JPA. Et je vais enable mon JPA Repositories pour euh, faire le processing des annotations tant qu'à faire. Et de l'autre côté, euh, je vais avoir ma, ma, ma configuration de mon broker de message, où elle, j'ai juste à lui enable le, euh, le, le RabbitMQ. Et enfin, dernier élément qui vient wrapper tout ça et lancer mon application, le euh, Unicorn Application, qui vient importer toutes les autres configurations et euh, qui vient runner euh, mon, euh, mon application. Donc, si on reprend rapidement, on a vu les implémentations, on a bien vu qu'il y avait des mappers exclusivement des classes techniques, donc je viens mapper mon objet métier vers des classes techniques ou de mon objet technique vers des objets métiers, et j'ai des comportements spécifiques qui vont être propres à mes implémentations. Et mon application, enfin, qui va exclusivement contenir les configurations et qui va venir importer euh, toutes les dépendances vers les, euh, vers les configurations et qui va lancer mon runner. Bien, si vous deviez euh, retenir, c'est le moment si vous deviez retenir les choses importantes de cette présentation, et si on reprenait Qu'est-ce que ça implique l'architecture hexagonale pour vous Ça va impliquer d'avoir des objets de vie à durée de vie, des objets à durée de vie courte, pardon. Je m'explique. Ici, vous avez vu qu'on faisait pas mal de mappers et qu'on mappait des objets euh, techniques vers des objets métiers ou vice versa. Du coup, on a des objets qui vont déréférencer assez rapidement. Donc, si vous avez des objets à durée de vie, si vous avez d'habitude d'avoir des objets de vie, des objets à durée de vie longue, pardon, il faut euh, changer tout ça pour euh, s'orienter vers des objets à durée de vie courte. Ça va aussi impliquer que vous ayez beaucoup de mappers. C'est un peu le point noir de l'architecture hexagonale, c'est qu'on crée des classes, des classes, des classes, et on va créer beaucoup de mappers. Autre point, on va avoir une démultiplication des classes. On a des classes qui vont naître pour chacun de nos usages, comme je vous ai montré pour l'article created event, le article price modified event, etc. Et vous allez avoir un certain overhead applicatif qui va naître du fait qu'on va venir ajouter des couches de mapping entre chaque process. Mais par contre, qu'est-ce que ça va vous apporter l'architecture hexagonale Ça va vous apporter d'avoir de la flexibilité au niveau de votre domaine. Maintenant, vous êtes plus contraint par le fait que vous ayez des couches techniques qui viennent polluer votre domaine métier. Vous allez gagner en lisibilité fonctionnelle. Votre code devient beaucoup plus euh, léger et beaucoup plus euh, lisible par quelqu'un qui n'est pas forcément technique. Alors Sans dire que euh, votre manager pourra lire votre code, mais au moins il sera un peu plus compréhensible. <rire> Je voulais pas être méchant avec les managers. <rire> vous allez avoir des tests qui vont être en isolation de leur couche technique, donc vous allez plus avoir de problèmes en termes de bah mince, il faut que je moque une base de données, ce genre de choses. Et vous allez avoir une, une meilleure gestion des contraintes de couche, comme j'ai repris tout à l'heure. J'ai séparé ma couche de persistance de ma couche métier, même chose pour ma couche de contrôleur. Vous allez avoir une meilleure intégration avec du domaine driven design. Je peux pouvoir facilement créer des objets euh, qui vont être d'une part immuables et d'autre part qui vont avoir un sens d'un point de vue métier. Et enfin, vous allez gagner de la flexibilité dans le cadre de microservices. Et enfin, bah, mon article que j'avais tout à l'heure qui ressemblait à ça et qui avait des euh, JSON vues dans tous les sens, euh, aujourd'hui, euh, bah, ça ressemble juste à un record article qui a des, euh, des méthodes qui lui sont propres, euh, du moins qui sont propres à son domaine métier. Du coup l'architecture hexagonale, c'est pas pour vous si bah, vous avez une logique fonctionnelle qui est quand même peu complexe, du type euh, gateway, du service de routing ou des services passe-plat, on va vouloir avant tout de la performance et surtout bah, pas écrire des centaines de lignes de code pour juste re rediriger un message. Si vous avez une web app de petite taille, avec un modèle de données assez réduit, ça ne va pas être très intéressant, euh, pareil, à, même, à peu près la même chose que la, la logique fonctionnelle peu complexe, euh, ça sert à rien d'écrire des centaines de classes. Euh, si vous avez une mauvaise gestion des objets à durée de vie courte, euh, même si dans le cadre de Java, normalement, ça se passe très bien, c'est avant tout prévu pour ça. Euh, et enfin, ça ne va pas être adapté pour vous si vous faites pas mal de scripting, les, euh, tout ce qui est job batch, etc. Euh, je vous conseille de passer votre chemin sur l'architecture hexagonale, ça ne fait pas sens ici. Par contre, c'est pour vous, si vous faites beaucoup d'agrégations d'objets complexes, donc là, vous allez pouvoir vous euh, laisser la liberté de créer des objets intermédiaires et de pouvoir créer des agrégations de plein d'objets si jamais vous faites plein de cols API à droite à gauche. Euh, si vous avez beaucoup de ports, comme on avait pas mal vu, euh, dès que j'avais un broker qui se rajoutait, euh, des nouvelles API en GRPC, en GraphQL, en HTTP, et euh, qu'on a pas mal de services externes. Et enfin, si on veut s'intéresser à faire de l'event sourcing et des mutations unitaires, comme du CQR, avec du CQRS, ça devient très intéressant parce qu'on peut bien séparer nos étapes. Si je devais conclure euh, sur cette présentation, je dirais que quand j'ai commencé le développement, j'avais tendance à manquer de recul sur tout ce qui était euh, conception et architecture. Avec le temps, je me suis rendu compte que c'était peut-être l'un des éléments les plus importants sur ma manière de coder au quotidien. J'espère que cette présentation vous aura donné des clés pour mettre en place ce qui vous a plu et ce qui fait sens dans vos, proje dans vos prochains projets. Pardon. Merci. Euh, S'il y en a qui cherchent un Twitter, j'ai pas Twitter, je suis désolé, je n'existe que sur LinkedIn. Euh, Est-ce qu'on a des questions Je pense qu'on en va en avoir. Pas de question, mais je ne remarque. Si tu rencontres Pardon tu... Coburn. pardon. Si tu... D'autres questions oui Pour la partie mapping, est-ce que tu utilises des librairies type MapsPlot pour la mapping Alors, on a fait le choix de ne pas le faire, mais effectivement, c'est envisageable, oui. Tout à fait. Euh, on voulait pas s'embêter oui pardon, <rire> la question est, est très très bête, euh, mais évidente. Euh, en gros, euh, c'est que on voulait pas s'embêter à prendre une, ma... une librairie de mapping là où on pouvait très simplement faire nos mapper euh, à la main. Très souvent on a des exemples assez basiques et, euh, et souvent quand tu t'orientes vers des objets très complexes, très très épais, je pense que ça devient un peu plus compliqué quand tu rajoutes du MapStruck dedans. Et je sais pas quel est le l'overhead applicatif de MapStruck, mais je m'attends à ce que ça soit peut-être un petit peu moins performant qu'un mapper classique. Ouais, donc, euh, ouais, ok. Bon. Ouais, c'est euh, en réflexion. Ok. Bon, bah, ça doit être sensiblement pareil. Donc, il est dit que les entités bernards, on va les mapper vers des objets du domaine. Ici, il est idéalement, la gestion des transactions, elle euh, se ferait plutôt au niveau de à la couche à appelée la couche business. Ma question est euh, la suivante. Est-ce que vous entendez bien avec votre DBA <rire> Euh, je me suis souvent retrouvé dans des missions où il n'existe pas de DBA <rire> et j'ai souvent travaillé dans des microservices plutôt, donc euh, la gest gestion des transactions est plutôt euh, à courte durée euh, à très courte durée, donc j'ai beaucoup moins de problèmes mais effectivement je peux comprendre que il euh, y a des problématiques qui se posent dès qu'on a des euh, gros objets, enfin du moins des process très complexes avec des grosses transactions qui durent très longtemps Oui. Est-ce que tu dirais que les problèmes initiaux que tu as eu avec un Apple... C'était des problèmes d'agrégat de définition d'agrégat euh, Non, pas forcément. C'était plutôt euh, des problèmes de représentation de données. Et je ne voulais pas avoir des euh, problèmes euh, de contraintes de couche directement dans mes objets. Même si je suis d'accord que l'application de base est quand même assez simple et n'a pas forcément lieu pour de l'architecture hexagonale. Parce que ce qui me fait penser à ça, quand l'article va chercher son seller et quand le seller va chercher ses articles. Hmm. ça ressemble à une fin de délimitation hmm. d'agrégat est-ce que tu vas aller chercher euh, dans un okay. oui je vois Ok. effectivement ça peut être un problème de, de, de effectivement. je vois. est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce que... ah oh, oui <rire> oui je t'entends mais je... je... <rire> Il faut utiliser, on utilise d'abord le donc c'est la couche d'implémentation qui euh, map vers l'objet business ou est-ce que c'est le service qui. Peut... Euh, sachant que je ne n'essaye pas d'avoir de, de notation Jackson directement dans mon domaine, c'est ma couche de présentation qui va faire le mapping vers mon objet domaine. Et là tu vas me dire, mais du coup si j'ai des champs nuls, qu'est-ce qui se passe euh, Nous ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait le contrôle d'intégrité des objets au niveau de la couche présentation. On venait faire des, euh, du moins dans la création d'objets, quand on est à des requêtes post, on, on venait vérifier qu'ils respectaient bien le schéma d'entrée de euh, mon objet euh, domaine. Pareil, euh, ce dont je ne vous ai pas montré, mais normalement ce qu'on fait, c'est que nous on a rajouté des annotations at non nul sur nos champs dans le domaine directement donc ça permettait de documenter quel champ devait être nul ou non nul et au moins ça permettait directement dans la couche présentation de voir vers quoi on devait respecter vers quoi on devait mapper euh, et ben ah j'allais vous inviter à l'apéro je suis désolé <rire> Non, pardon, euh, je me suis peut-être mal exprimé. Euh, ce que j'entends, c'est que quand vous faites des tests euh, d'un point de vue euh, des tests d'intégration, donc euh, votre application elle est lancée et vous allez tester vos, vos endpoints d'entrée, bah, le mapper est couvert par ce test normalement. Et ce qui se passe, c'est que si vous avez séparé cette partie-là du moins euh, ce module de DTO dans un module séparé euh, Lombok n'est pas capable de voir que vous êtes en train de le tester plus loin au niveau de, de Maven et du coup vous allez devoir refaire ces tests avec mokito euh, des tests très basiques juste pour tester que euh, votre objet A est bien mappé entre, en votre, enfin, envers votre objet B ce qui est un peu dommage du coup on a des doublons euh, sur la couverture de nos tests quoi. ça peut être nécessaire, ça peut s'entendre Hmm. Euh, effectivement, ça peut être un peu plus dur vers un broker, mais euh, je, je sais que dans là où j'avais travaillé, euh, où on a utilisé l'architecture hexagonale, ça restait assez simple en termes d'utilisation à ce niveau-là. Et euh, bon, on a un peu regretté de pas avoir, enfin, euh, d'avoir fait une approche en séparation de modules et du coup, on devait tout tester à chaque fois euh, deux fois, ce qui est un peu dommage. Cette fois-ci, je vous invite à l'apéro, on est bon <rire> Merci.